Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilénie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre qu eux que toi, massacrée jusqu'au dernier. Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'enveiller. Pitié N'importe qui Si quelqu'un m'entend, s'il y a des survivants Ska, bravo Récupération du signal du Prêtre de l'Enfer. Les envahisseurs ont consommé 60% de notre planète. 60% ça le va, il y en a 40%. Marquée, Car c'est lui qui le redoute, et non l'homme et ses arrêts. Car c'est notre projet Quatème J'arrive Pas d'inquiétude Bon <coughs> Salut tout le monde du coup on part sur une découverte d'un nouveau jeu, qui est DOOM. Bon j'ai déjà fait une petite partie, euh, je l'avais fait en stream. Euh, du coup, euh, c'est un jeu auquel je jouais moi il euh, y, a, y a quelques, quelques, ouais, quelques années. Hein. J'avais peut-être euh, ouais, j'avais 12 ans ou 13 ans quand je jouais à DOOM sur Nintendo 64. Donc euh, je me suis dit Quand il y a un nouveau Doom qui sortit Avec euh, du coup les... Ah la, la, la beauté du jeu Je me suis dit que ça serait peut-être sympa Du coup de, de découvrir ce jeu Et de peut-être le faire du coup en... En... Bah, en, en... vous présentant euh, des vidéos Comme ça donc le faire le jeu complet Donc euh, Je le fais en difficulté facile hein, euh, Pour éviter de trop mourir Et que et que je me tape tout le temps les mêmes boss ou les mêmes fights et peut-être que je le referai en, en difficile donc euh, je verrai euh, les retours par rapport, euh, par rapport aux vidéos que je fais et je verrai comment ça va se passer donc je vais pas trop commenter, je vais laisser du coup de, le gameplay euh, euh, je vais laisser le gameplay et le son euh, de base du jeu mais euh, je vais rester avec vous, hein, on, va rester, on va rester ensemble donc là, je peux améliorer une arme. Je peux choisir entre bombe collante et tir automatique. Donc, je vais prendre tir automatique. On va prendre la mitraillette. La mitraillette à pompe, c'est ça qui est drôle parce que je crois que j'ai un pompe, j'ai un fusil à pompe. Et du coup, ça, ça, ça, ça mitraille des pompes. Donc, pour mettre le mode, faut que je reste appuyé sur clic droit et ça fait une mitraillette de pompe. Franchement, c'est un jeu, c'est la boucherie. Hein. Donc je crois que quand on... on tue des ennemis en fait, quand ils se mettent à clignoter, et ben bah, ils sont en fatality, je crois. Et donc ça fait qu'on peut les, on peut les, on peut un peu les, les one shot avec euh, du coup moi la touche. Oh là là, c'est de la sauce. Putain si je meurs maintenant, je suis vraiment une merde. Ce jeu c'est du grand n'importe quoi, hein. ça des C'est vraiment le pire jeu, c'est vraiment un jeu de boucherie Total Coup de tronçonneuse Découpe. Toi là Coup de, coup de, coup de poing à main lui. Toi viens là Ta grosse gueule Toi là, il allait me faire un kamehameha lui Du coup je sais pas combien de temps prendra ce jeu au niveau des vidéos Je vais essayer de faire des vidéos de peut-être 30, 30 minutes, 40 minutes Donc ça sera en plusieurs étapes hein. J'espère que la, le, rendu, euh, le rendu de la qualité sera pas mal. J'espère que ça buggera pas trop. Alors, on a de la vie. On a encore un trou de balle ici. Des trous de balles là. Toi là. Toi là. Voilà, casse de Cassage de gueule. Voilà, quand ils se mettent à briller comme ça là, c'est que on peut les, les achever avec euh, du coup la touche euh, entrée euh, pour moi. Je vais baisser un poil le son Désolé du coup je vous coupe dans le. dans, dans le. dans le gameplay passionnant de Doom. Voilà. Parce que c'est un petit peu fort quand même. Là je vais aller attraper un mec. Je vais lui casser sa gueule. Bon, j'ai. Reste protégé. Il allait lui faire un bisou. Le premier prêtre de l'enfer est exécuté. L'emprise terrestre des démons a réduit de 36,8%. Il reste deux prêtres de l'enfer. de module. Voilà, du coup je disais que cette vidéo, enfin ce jeu je le ferai en plusieurs vidéos, peut-être 4, 5, 6, je sais pas vraiment combien de temps ça va me prendre euh, pour, le, pour, le, pour le terminer. Alors là il y a un méchant avec, euh, on un espèce de crabe. cervelle. c'est ouf. ouf de jouer à ce jeu euh, parce que moi je me rappelle vraiment de, de ce jeu en mode ah ouais, c'était les mêmes méchants il hein. y avait les mêmes gros ports là mais ils étaient vraiment f... mal faits quoi, c'était sur euh, Nintendo et là maintenant c'est des grandes qualités franchement c'est vraiment beau de, de pouvoir rejouer à des jeux comme ça ça fait 3 ou 4 fois déjà que je fais ces, ces premières étapes et euh, au niveau du... Il y, y a un checkpoint un peu plus loin Donc un peu, euh, vraiment un peu plus loin Ce sera au bout de... Peut-être dans 10-15 minutes que je vais l'atteindre ce checkpoint Et à partir de là en fait vraiment J'ai pas vu la suite euh, En fait le, la première fois que j'y ai joué J'ai voulu l'envoyer en difficulté normale Et, et euh, je crois même que c'était difficile Et en fait je, je me faisais vraiment casser la gueule Du coup... Je me suis dit qu'il fallait peut-être pas, euh, pour un let's play que je fasse en difficulté un, un truc que j'y arrive pas quoi que ça fasse que de que de se répéter. Ah ouais. Explosé. Si je fais que de mourir c'est nul, ça avance pas dans le jeu. Le But du jeu c'est d'arriver à le terminer, pas le plus vite possible mais voilà que ça avance quoi. Un peu une découverte découverte on va pas direct essayer de faire le plus dur c'est ta gueule pour ceux qui s'intéressent de savoir je joue clavier souris donc c'est pas forcément facile pour moi Il rentre la tête dans les épaules Coute, couteau. Toi tu vas où toi Viens là cas, jaune ah oui, je me rappelle ça, sur Nintendo il y en avait plein. Des rouges, des vertes, des bleus. Et euh, pour les boss, c'était un merdier des fois. Par curiosité, avant de, de vouloir présenter du coup un gameplay sur ce jeu Et surtout d'y jouer, je voulais voir un petit peu comment c'était fait Je voulais voir un peu des gameplays et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui jouaient le jeu en ultra cauchemar Qu'en gros c'est le mode de jeu vraiment le, le, le plus musclé quoi En gros c'est quand on meurt, on recommence tout le jeu C'est du n'importe quoi Trop dur. Déjà les ennemis font beaucoup plus mal. Je vais mourir quand même. Toi. Voilà. Et il faisait le jeu complet en deux heures. Je sais pas combien de temps ça va prendre de faire ce jeu Quand tu vois ça tu te dis bah au final peut-être que ça va être plus rapide que prévu Et du coup la toute première fois que je l'ai fait Ouais les bonnes grenades, les bonnes grenades, les grenades La toute première fois que je l'ai fait, je l'ai fait en live j'ai voulu enregistrer en même temps et en fait ça laguait trop du coup j'ai arrêté et euh, je me suis dit vas-y je le ferai en différé pas en live, pas en stream Et euh... putain alors lui par contre il est très mal placé mon truc Forrest là ouais, je le change d'endroit je le ferai pendant une cinématique Bon alors je sais pas pourquoi ils se tapent entre eux. Hein Normalement ils sont censés être un peu tous ensemble. C'est tous des méchants. Oh là là. Ah euh, Première fois que je meurs. Je suis vraiment débile. Alors si tu meurs comme ça, je suppose quand tu fais le mode super dur là. Où tu dois recommencer le jeu, c'est de bien te footline. Mais les mecs ils terminent le jeu en 2 heures. Franchement ça me fait peur, je me dis ça se trouve. Le jeu il va pas, va pas avoir une très longue durée de vie. Ça doit être vraiment... Euh... Ça se trouve en 5 heures je vais le torcher. Pas surtout en facile, hein. ça va pas aller bien. Toi là... Et là il se tapait entre eux. Pourquoi il se tapent entre eux Pourquoi Il a pas une tête de gentil. Lui pas trop. Voilà. Franchement, ce jeu, c'est vraiment une boucherie. C'est ça qui, est... Est ça qui est stylé. Bon, moi, j'aime bien. Bon, après, en mode dur, il doit être vraiment vénère le jeu. Oh là là là là. Franchement, eux, quand je... rien que quand je le faisais en mode normal, eux, c'était vraiment, euh... ah, c'était vraiment dur. Ils me cassaient les couilles. J'imagine même pas les boss que ça donne. C'est loin d'être des boss. Les boss dans ce jeu ils sont incroyables. Ils sont vraiment énormes. Enfin, à l'époque je me rappelle que c'était vraiment ouf. Hein. Et puis t'avais des armes de ouf aussi. Alors, où c'est qu'on doit aller Bon, parce que ça du coup je l'ai fait que. Là c'est la deuxième fois que je l'ai fait ça. Toi ta gueule okay. ah. Je vais aller en face, on va grimper Tu lui casses son bras, tu le tapes avec Franchement ça c'est un jeu, il aurait été en coop, ça aurait été magnifique J'aurais trop voulu le faire en coop avec, euh, avec un pote, ça aurait été magnifique Mais pas de coopération sur ce jeu malheureusement Ah ouais, là c'est ce truc chiant retourner dedans. ok et ça quand je l'ai fait en stream je me suis fait éclater beaucoup de fois parce qu'il y a beaucoup d'espèces de... de petits gros là comme ça là et eux là en normal déjà ils te ils te mettent un coup ils te tuent j'imagine même pas bah en cauchemar un coup de tuer aussi hein. ils vont pas taper moins fort alors que c'est un mode plus dur Hii Balayette Balayette, tranchage de tête Mais putain vas-y <rire> voilà bah concrètement moi n'est pas loin dans cette citadelle démoniaque Je l'affiche sur votre ATH La caïne quoi Bah du coup moi pour le coup j'ai pas été plus loin que ça Comment on fait pour mettre la carte déjà Comme ça Ouais ah mais ça a l'air d'être un petit boss ça. Allez on y veut. Ça sent le boss. Toi là. Putain putain pas de bol. Le voyage rapide vous permet de vous téléporter vers des zones déterminé blablabla. mais je bla de disponibles disponible vers la fin d'une mission pas de dossier en avant de table ok on s'en fout quelle est cette chose la canmaker est présente à la réunion mais même hors de son domaine elle est au dire de tous indestructible Tu vas trop loin, cette fois. Tu ne peux pas interférer. Enfin, l'humanité a une chance de se repentir, d'être à notre service. Tu ne peux pas résister pas. à la volonté de, de la Can maker Activation du portail. Car tu avais pour mission de la faire appliquer. Bon bah écoute je crois que c'est un nouveau niveau, c'est un nouveau monde Du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là Et puis bah je reprendrai dans un second épisode Qui sera disponible du coup sur ma chaîne Youtube euh, Voilà que dire si ce n'est que bah, ça fait plaisir de jouer à Un jeu qui des fois, autant Une boucherie surtout que bah c'est un jeu Où je jouais quand j'étais petit et qu'il y avait des graphismes Vraiment pourris et que maintenant en 2020 bah Il y a des jeux vraiment ouf <coughs> Du coup bah On va se retrouver pour la prochaine fois Je vais juste voir la tronche second prêtre de l'enfer. Okay. Il manque un composant à votre localisateur céleste. Quoi, la la Il, faudra Il faudra le remplacer. On le remplacer. J'ai terminé la refonte de votre équipement. Le crasheur ardent attend votre validation. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là. Ça va arrêter là. Hein. Euh, du coup, bah je vous dis à la prochaine pour la suite de ce truc. Si ça vous a plu, et puis bah, sinon, la partie 2 sera disponible. Euh, du coup, dans une semaine, je dirais. Bon, allez, ciao tout le monde.